On va justifier que x égale 0,999 à l'infini est solution de l'équation 10x moins 9 égale x. Pour cela, on va remplacer ce nombre dans l'équation 10 fois 0,999 à l'infini moins 9 égale 0,999 à l'infini. Est-ce que cette égalité est vraie 10 fois ça, la virgule se déplace d'un cran. 9,999, bien sûr, à l'infini. Moins 9. Est-ce que ça, c'est égal à 0,999, etc. Évidemment, cette égalité est vraie. Conclusion, ce nombre est solution de cette équation. Mais... Ça, c'était le petit a. Mais le petit b nous dit de résoudre cette équation. 10x moins 9 égale x. On va la résoudre. Les x premiers membres, 10x moins x égale 9. J'ai additionné x dans les deux membres et 9 dans les deux membres. 10x moins x, 9x égale 9, x égale 1. Conclusion. 0,999 à l'infini est égal à 1.